Le tussilage est la plante la plus active de la réserve de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Il n'est pas rare de le voir fleurir alors qu'il reste encore de la neige au sol. De la famille du pissenlit, il s'en distingue par les écailles sur sa tige. Ses feuilles, au revers laineux, apparaissent après sa floraison. Le tussilage est une plante médicinale bien connue en Europe où elle est utilisée depuis des siècles pour soulager la toux, d'où son nom.